N'agit pas. Intervention des députés. Déclaration des députés. Le député de. C'est une question pour tout le gouvernement. Je, je leur demande de créer, de prendre une mesure envers l'environnement. Au niveau fédéral, on a déjà agi envers cela et les zones naturelles de la province sont en danger. Ce que je leur demande n'est pas différent de ce qu'on a parlé dans des projets antérieurs, Monsieur le Président. On doit préserver la nature, préserver les zones qui sont les plus anciennes des zones préservées dans la, à l'Ontario. Des prairies, des savanes, ces zones sont nécessaires pour la préservation de certains systèmes écologiques. Quand on met ensemble toutes les zones vertes que l'on a, on peut voir le suivant. On peut voir que toutes ces zones qui sont mises ensemble, toutes ces zones qui sont connectées permettent des avantages écologiques énormes monsieur le président. Je demande au gouvernement de créer un programme pour protéger ces zones. Merci. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'être ici pour présenter une exhibition qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui à Mississauga dans le Air Mills Town Centre. Il y a des documents, des artefacts, des objets qui, qui sont exposés maintenant. Il démontre l'avis de mon menteur, conseiller Hazel McAlia de Mississauga. On a mis une collection extraordinaire qui est une démonstration de l'éducation du leadership et de l'autre passage de limite au Mississauga. Monsieur le Président, plusieurs des exposés sont des gens de cette circonscription. On a eu même la photo d'un saumon super lourd qui a été prise quand L'antérieur Premier ministre Ford était en train d'aider la personne qu'il avait pêchée pour qu'il ne tombe pas dans l'eau. Il a employé le slogan Un bon maire. Elle n'a jamais eu besoin de cela. Le 26 octobre, j'ai eu la possibilité de voir cela à Mississauga et je suis été heureux vraiment d'avoir présenté tout cela. L'exhibition va être ouverte jusqu'au 28 de février et ça va être gratuit pour tout le monde. J'espère que vous tous, vous, le, vous viendrez. Le député de Concordia de Je voudrais reconnaître un centre dans ma circonscription. C'est un centre où on enregistre les éducateurs pour la première enfance, pour qu'ils puissent être des fournisseurs de soins de santé mentale. Ils travaillent envers la protection de la santé mentale des de la communauté et ils mettent en place des variées stratégies pour pouvoir se faire des ateliers de parentage des, avec les bébés, entre autres mesures, juste pour vous nommer quelques-unes des choses qu'ils font. Ils ont une relation très proche avec les familles de la communauté et cela a permis de connecter entre eux pendant une période assez difficile. Cette le groupe permet de fournir de l'information par rapport à des services spécifiques qui sont nécessaires pour les familles, aussi de fournir des services que les familles parfois ont besoin et même ne le savent pas. Moi, je veux encourager ces gens qui travaillent dans ces centres pour la première enfance et pour le travail qu'ils font pour nous tous partout à l'Ontario. Merci. Je veux vous. 90 secondes pour les déclarations. Limitez-vous à cela. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître aujourd'hui tous ceux qui travaillent envers la maladie CRPD. C'est une maladie respiratoire. Et je veux reconnaître tous les travailleurs de la santé qui travaillent envers cela ici à l'Ontario. Il travaille vraiment très fort pour éviter la propagation de cette maladie pendant la pandémie, tenant en compte spécialement que les gens qui vivent avec cette maladie sont particulièrement vulnérables à rattraper la COVID-19. C'est pour cela que, qu'en décembre de l'année 2019, j'ai déposé le projet de loi numéro 157, pour travailler envers, aider ces gens, pour pouvoir le traitement, le diagnostic, traitement assez tôt de cette maladie. Monsieur le Président, je suis heureux d'aujourd'hui, mercredi 17 novembre, le premier jour de la maladie CRPD à l'Ontario. Je vous encourage à vous faire évaluer pour prendre une consultation pour évaluer votre risque de vous rattraper cette maladie. Merci, Monsieur le Président. Le député de Humber River. La foi est quelque chose d'essentiel dans la vie de tout le monde. C'est essentiel pour eux d'aller dans un lieu de culte pour trouver de la paix et de la tranquillité. Dans la dernière semaine, dans ma communauté, cette tranquillité a été interrompu brutalement. Quelqu'un a jeté une pierre dans une mesquite. La communauté musulmane a été attaquée. En juin passé, quatre, une famille de quatre membres a été assassinée juste parce qu'ils étaient en train d'aller pratiquer leur foi. On a aussi attaqué des autres personnes de cette foi. On a eu vu des cas d'islamophobie de et de vandalisme partout. Et ici, dans notre province, il n'y a pas de lieu pour l'islamophobie ou de la violence sous aucune forme. Je crois que c'est le moment de que ce gouvernement agissent envers cela. Des citoyens de foi musulmane demandent à ce gouvernement qu'il prenne des actions vraiment pragmatiques pour faire face à cela. Tout ontarien mérite d'être en sécurité. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Centre. La communauté polonaise a été très active dans ma communauté pendant la dernière semaine. On a eu la deuxième lecture du projet de loi numéro... 18, qui a déclaré le mois de mai comme le mois de la communauté polonaise. Cela aide leur économie, entre autres questions. Avec le, plusieurs de mes collègues, ce projet de loi a aidé à appuyer de façon substantive la communauté polonaise dans ma communauté. Mais le mois de novembre à moi pour faire des réflexions. On a le jour de la reconnaissance et aussi pendant ce jour, on peut exprimer notre respect pour les citoyens polonais qui ont payé avec leur vie pour que nous soyons tous en liberté. Cela constitue une démonstration de la liberté. Finalement, ce vendredi, c'est le jour de la filmatographie polonaise à Toronto. On, a, on se centre ne pas seulement dans la dynamique polonaise, mais aussi dans d'autres. Et je vous invite à visiter ca pour voir des films fantastiques. Merci. Déclaration député. Le député de Toronto, Danford. Monsieur le Président, tout le monde a suivi les nouvelles. On sait ce qui se passe à la Colombie-Britannique. On a des inondations. Au moins une femme a été tuée dans un accident dans lequel les eaux ont renversé sa voiture. Des inondations partout. Ça, c'est quoi C'est juste une petite démonstration de la crise climatique. Ce qui est extraordinaire pour moi, vraiment, c'est que ce gouvernement continue à ignorer cette réalité. Il continue à insister sur l'autoroute 413. Quand on sait que la construction de cette autoroute va continuer à ajouter du stress au changement climatique, ça va affecter la qualité de vie des gens pendant les années à venir. On peut le voir ici à l'Ontario, des communautés ont dû être évacuées dues aux canicules, dues aux incendies. Ce Premier ministre doit abandonner ses projets le plus tôt possible et prendre des mesures assez fortes pour qu'on puisse réduire la vitesse avec laquelle le changement climatique avance. Ce n'est pas tard pour agir. Donc agissez Merci. Déclaration de députés, le député de York Centre. Il y a 12 mois, le chef d'experts de l'Ontario a dit qu'on a besoin de deux semaines pour aplatir la, la, la curve. Le gouvernement a suscité les Ontariens à des confinements. On a eu plusieurs morts et pour Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à avoir un, un, un arrêt. Même si on continue à essayer d'avoir un consensus, ce gouvernement ne permet pas que les gens acquissent l'immunité communautaire. Ils ont donné la troisième dose, mais donner cette dose est quelque chose de plus risqueux même que rattraper la maladie dans le groupe des gens âgés de plus de 65 ans. Dans l'université de McMaster, on a mené une étude qui a démontrer que l'immunité acquise de façon communautaire est aussi effective que celle acquérie par les vaccins. Donc, en ayant dit tout cela, deux semaines après, il continue à, il continue à vouloir deux semaines pour aplatir la courbe. Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître un ressort dans ma circonscription. C'est un hôtel, c'est qui reçoit des gens dès l'année 1886. Ils sont reçus ils peuvent recevoir plus de 1000 personnes au même temps. Ils ont plusieurs dates d'activités touristiques pour faire pendant l'été et pendant l'hiver. Ce sont le, le, le sommet G37 a été a eu lieu dans cet endroit-là. Les lacs de Muskoka sont aujourd'hui le plus grand trésor de cette circonscription. Rory Gold, le chef, c'est la personne que je veux féliciter aujourd'hui. Il a plus de 30 ans d'expérience et une, un esprit énorme qui fait de sa cuisine quelque chose d'attractif au niveau national et international aussi. C'est un géant de l'industrie du tourisme à l'Ontario et il attire des gens parmi le monde entier. Maintenant qu'on est en train de faire face à la COVID-19, j'espère qu'il il est du succès pendant l'année prochaine. Merci. Cela